Depuis longtemps, l'observation du monde qui l'entoure a fasciné l'homme, que ce soit le très loin ou le très très près, même le très très très très très, très près, genre très, très très très petit, minuscule même, invisible à l'œil nu. Les instruments pour y arriver vont se perfectionner au fil des siècles et vont permettre d'ouvrir un monde jusque-là inconnu le microscope est l'un de ces instruments qui va permettre de découvrir un monde nouveau et qui va révolutionner la connaissance scientifique. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire du microscope. Le plus ancien instrument optique jamais découvert est la lentille de Nimrud, un morceau de cristal de roche trouvé en 1845 lors des fouilles archéologiques près de l'actuelle ville de Mossoul, en Irak. Cette lentille vieille de 3000 ans environ pourrait être la plus vieille lentille optique jamais découverte. Elle a pu servir de loupe. Mais, son polissage étant très grossier, on se pose des questions quant à son usage réel et tout ça continue de faire débat. Il faut retenir que l'histoire des sciences optiques a réellement débuté à Alexandrie vers l'an 300 avant Jésus-Christ, après que le géomètre Euclide ait découvert les premières lois de la réflexion de la lumière sur une surface. Au 1er siècle, Sénèque, dans la Rome antique, remarque que les objets deviennent plus gros et distincts lorsque vus au travers d'une sphère remplie d'eau, et Pline mentionne l'emploi de lentilles de verre pour la mise à feu. Certains écrits romains font aussi état de boules de verre remplies d'eau pour leur pouvoir grossissant. À Rome, les Vestales utilisent des lentilles pour raviver le feu sacré dans le Forum romain et les médecins cautérisent des plaies grâce aux rayons solaires concentrés par une lentille. Néron, que l'on disait myope, regardait les combats de gladiateurs à travers une lentille d'émeraude. Vers 1100, le savant arabe Alazen Ben Alazen mentionne le pouvoir grossissant des lentilles, sans qu'on réalise immédiatement l'usage qu'on peut en faire. À Venise, les verriers de Murano fabriquent, selon des méthodes gardées jalousement de père en fils, des objets en verre et des lentilles dont les applications optiques ne sont pas encore envisagées. Mais les techniques se perfectionnent et vont permettre la fabrication de billes de verre de meilleure qualité. Des avancées importantes vont se faire en optique pour permettre aux personnes ayant des troubles de vision d'y voir mieux. Au 13e siècle, le moine anglais Roger Bacon signale l'utilisation de pierres de lecture pour la correction des défauts de l'œil. Il appelait son invention « reading glass » ou « bicycle clouante », formée de deux lentilles convexes en verre de Murano, bien sûr, enchâssées dans des cercles de bois, de cuir ou corne. Ces cercles sont reliés par des manchons cloués, d'où le nom, ensemble qui forment un V à poser sur le nez. Les moines utilisaient ces lentilles pour enluminer les manuscrits. Avec le temps, les lentilles sont modifiées et en jouant avec la courbure du verre, on a pu agrandir les objets. L'invention de l'imprimerie et la diffusion des premiers livres au 15e siècle va augmenter la demande de lunettes et, par le fait même, les lentilles vont s'améliorer. Ce perfectionnement des lentilles pave la voie à la découverte du microscope, puisque c'est le même système d'optique qui est utilisé. Il est difficile de dire précisément qui a inventé le microscope. En réalité, plusieurs y ont contribué. Au 16e siècle, Hans et Zacharia Jensen, des fabricants de lunettes hollandais, découvrent les capacités de l'association de plusieurs lentilles en observant le paysage à travers les fenêtres de leur atelier. Ils ont alors l'idée de superposer deux verres de lentilles dans des tubes coulissants afin de grossir de très petites choses, et là on est en 1595. À la même époque, Galilée construit l'occhiolino, formé d'une lentille convexe et d'une autre concave en 1609. Le terme « microscopio » est apparu pour la première fois en 1625 sur la page de titre d'un livre de Francesco Stelluti et Frédérico Cesi, soit sur l'étude microscopique des abeilles mellifères. En 1665, Robert Hooke, publie Micrographia, la première illustration publiée d'un microscope à lentilles multiples, un oculaire, une lentille de champ et un objectif, qui grossit jusqu'à 30 fois et présente des dessins spectaculaires de la puce ou du poux. On attribue aussi à Hooke la première description d'une cellule biologique faite à partir de l'observation de végétaux. Il dit, et je cite, j'ai pu voir avec une netteté extrême que ce fragment était poreux. Ses pores ou cellules consistaient en un grand nombre de petites boîtes. Hooke est alors le premier en 1667 à utiliser le mot cellule. On attribue en général à Anthony von Leeuwenhoek le fait d'avoir attiré l'attention des biologistes sur l'utilisation du microscope, même si des loupes ordinaires étaient déjà fabriquées et utilisées au 16e siècle. Levenhock était drapier et utilisait des loupes pour vérifier la densité des fils et la qualité des tissus qu'il vendait. Insatisfait de ce qu'il utilisait, il a décidé alors de fabriquer lui-même des machines grossissantes. Il avait trouvé un moyen de monter une toute petite lentille environ de la taille d'une tête d'aiguille sur un support en laiton, percé d'un trou pour faire passer la lumière l'échantillon était placé sur une pointe métallique, solidaire du support et que l'on déplaçait face à la lentille pour en explorer le contenu. Ces microscopes étaient tout petits, 5 cm de long sur 2,5 cm de diamètre. Il était difficile et long de placer un échantillon au point, de sorte qu'il utilisait souvent un microscope différent pour chaque échantillon. Il en fabriquera tout près de 500. Les plus performants grossissaient jusqu'à 200 fois. Fin observateur, il note tout ce qu'il voit. Il observe que les spermatozoïdes sont, et je cite, « un million de fois plus petits qu'un grain de sable ». Il observe aussi une goutte de son propre sang. Dans une lettre du 7 avril 1674, il écrit « J'ai plusieurs fois entrepris de voir en quoi consiste le sang. J'en ai pris une goutte de ma propre main et j'ai vu qu'il consistait en de petits globules ronds plongés dans une humidité transparente. » Toutefois, je ne sais pas si tout le sang est composé de la même manière. Il observe aussi, en 1675, des bactéries ayant formé du tartre sur les dents. Il leur donne le nom d'animalcules. On considère le Leuwenhoek comme le père de la microbiologie. Peu de temps après, Francesco Redi, en 1685, démontre que la vie vient de la vie, détruisant ainsi la pensée dominante depuis Aristote, de la génération spontanée. En effet, on croyait jusque-là que certains animaux apparaissaient spontanément, sans avoir besoin de parents. Ainsi, en laissant une chemise sale dans un coin, cela créait des souris. Ouais, bizarre. Hein? Il faut toutefois attendre Pasteur et ses expériences pour que cette théorie soit définitivement écartée en 1865. Pendant la même période, Christian Huygens, astronome et physicien hollandais, développe à la fin du XVIIe siècle un oculaire simple à deux lentilles. Lors d'un séjour à Paris, il propose un nouvel instrument pour observer l'invisible. Il perfectionne le microscope simple de Leuvenhok en ajoutant une platine amovible et un diaphragme pour concentrer la lumière sur la lentille. L'instrument est formé de deux plaques de laiton entre lesquelles sont insérées une lentille et une platine de spécimens. Un diaphragme permet de contrôler la lumière et une vis sert à la mise au point. Au cours des 17e et 18e siècles, les sciences de la nature jouissent d'un grand engouement. Les gens constituent des cabinets de curiosité dans lesquels sont exposés des objets rares ou étranges en provenance du règne animal, végétal et minéral. De nombreux microscopes s'y retrouvent. Au siècle des Lumières, au 18e siècle, la soif de connaissance touche tous les milieux, mais les scientifiques et les amateurs les plus fortunés ont à cœur de montrer leur intérêt pour la science en commandant des objets d'une facture exceptionnelle. Fait surtout en bois au 17e siècle, les microscopes sont incrustés d'ivoire et faits en laiton. Leur finition est soignée et parfois très luxueuses. Nombre d'entre eux sont conservés dans un boîtier en galucha, une peau de poisson ou de requin, ou encore en bois, recouvert à l'intérieur de velours ou de soie. Les microscopes évoluent peu ensuite, tout en suscitant toujours de l'intérêt. En 1846, Carl Zeiss ouvre à Iéna en Allemagne, un petit atelier de mécanique de précision qui fabrique des lentilles optiques. Zeiss, avec Abbe, va propulser la fabrication de microscopes à un niveau supérieur. Ils étaient considérés parmi les meilleurs instruments scientifiques d'Allemagne. En 1866, l'atelier produit son millième microscope. De 1861 à 1862, Louis Pasteur publie ses travaux réfutant la théorie de la génération spontanée et établit que certaines fermentations sont dues à la présence d'organismes vivants microscopiques. Il est alors à contre-courant de la pensée scientifique. Ses travaux bénéficient de la mise au point des meilleurs objectifs. Ils montrent que c'est en tant qu'être vivant que la levure agit et non en tant que matière organique en décomposition. Dès 1859, Pasteur mène une lutte contre les partisans de la génération spontanée. Il fallut à Pasteur six années de recherche pour démontrer la fausseté sur le court terme de la théorie selon laquelle la vie pourrait apparaître à partir de rien et les microbes à être générés spontanément. Grâce au microscope, Louis Pasteur a compris l'origine de certaines maladies contagieuses. Les premiers microscopes permettent des grossissements allant jusqu'à 200 fois. Les microscopes actuels atteignent 2000 fois pour un microscope optique et 2 millions de fois pour un microscope électronique. Un nouveau monde s'est ouvert à l'homme avec l'invention du microscope. Sur ce dernier cliché, on peut observer les chromosomes au cœur du noyau d'une cellule humaine. Mais ce n'est là que les origines du microscope. La suite va en faire un objet de premier plan, mais ça, ben oui, vous l'avez deviné, c'est une autre histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo et vous pouvez aller voir aussi le Patreon.